Voisin Pardon, tu peux te voir <rire> sais comment ça va J'ai chez moi, là. Mmh. tu sais, ma femme, elle me trompe. Chaque fois quand je suis là, elle, je rentre, elle est tout le temps fatiguée. Mais pour la toucher la là, elle me dit qu'elle est fatiguée. Donc, tu sais, quand je veux, tu veux partir au boulot maintenant, je veux que tu la surveilles pour moi. Tout ce qu'elle a fait là, ce mouvement là, il faut me surveiller ça dans la maison. Surveille surveiller ta femme pour toi mmh. Et mytho, je ça que c'est un petit travail. Suivez seulement. Chérie. Chérie. Tu veux C'est bon tu dors Avec là, tu dors encore. Voilà. Ça va Tu as fait un peu. Pourquoi tu dors comme ça Je suis fatiguée. Tu as fait quoi pour être fatiguée comme ça j'ai rangé la chambre pour regarde je suis très fatiguée. Tu as, tu as rangé la chambre et la chambre est comme ça. j'ai Bon, je n'ai pas terminé. Bon, c'est pas grave. Il faut, faut me donner à manger. Non, je n'ai pas pu préparer aujourd'hui oui, Je t'ai acheté à manger. Comment tu ne vas pas préparer Je t'ai donné de l'argent non Oui, mais le temps me ranger la fatigue et tout. Ça, je suis... Tu as fait quoi pour être fatiguée comme ça Et a comment la chambre est hey, Et tu me dis que tu as rangé la chambre et la chambre est comme ça. J arrête de crier, non. Tu te... Comment je vais te donner de l'argent tu ne vas pas me faire manger c'est quoi, tu m'as, c'est quoi C'est emporté, tu m'as acheté Oui, je t'ai acheté un, mon Attends, moi je oui, te donne... Pour ça, comme ça, aujourd'hui. Yeah oui. Bonsoir, s'il bonsoir, te plaît. Aujourd'hui, là, est-ce que tu as pu remarquer quelque chose sur ma femme Parce que je suis là, elle est tellement fatiguée que... Et pour manger, maintenant, c'est emporté, elle m'a fait. Merci. Et? Tu es sûr que le voisin célibataire qui est à côté de moi là, tu es sûr que je n'ai pas ma femme Tu sais, le gars là, moi même je le soupçonne. Il faut que j'aille Non, non, viens d'abord, viens d'abord. On parle parler là-bas Moi même j'ai le suivre, le jour, on va l'attraper. C'est quoi Tu imagines dit quoi, le fou, C'est quoi Si tu comprends bien. C'est deux blaseurs, c'est quoi de problème C'est pas un problème Tu connais ma femme là non c'est clair Ma femme, elle fait le petit Jusqu'à là, là. Jusqu'avant, bon, ben, je ne la comprends plus Chaque fois que je rentre à la maison, elle est tout le temps fatiguée Ton femme oh, fatiguée. Bon. Et Jusqu'à, je, je, je l'ai confié à mon voisin là. Aïe, aïe, aïe. Celui qui en parle de moi C'est lui qui me vient le dossier C'est toi, yes. il t'a mangé voilà. Ton voisin t'a courbe C'est mon ami, on est tout le temps oh, Oui, c'est ça, c'était dit. Ton voisin, il t'a mangé les bériens comme ça ah, C'est moi, j'ai dit que ton voisin mange ton femme Ton oui. femme, elle est à la maison là Elle est là en lui, je vais les dire dès Si je peux peut me regarder dans les yeux et me repose là, Si elle était trop, tu connais avec Je sais pas, je n'ai pas dit ça. Toi, tu es bête. Tu veux confier ton femme, ton voisin, Et veut manger ça. Passe devant moi. Passe. Toi là, vraiment, tu vas dire quoi, femme, Hey! hey, Voisin. Like c'est ça que j'ai dit. Tout ce ça, que j'ai dit, c'est comme ça. Fossil. Fossil. Tu es avec moi Non, ne pas faire si les gens les usent là Mets-toi zéro Mets-toi au c'est fait quoi c'est pas qui va ne pas pas